Stop, stop Arrive, retouche le diamant Mais comment faire Monte les escaliers vite Oui douf On va devoir sauter ça, nous allons pouvoir faire sauter une banque. Hé <rire> Ah Je t'ai eu Peux-tu goûter nos explosifs, Eric <sighs> stop! <gasps>